tout le monde c'est Winman, content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, vidéo très attendue des abonnés de Winman, le couche cookie de la marque OMI, oh en anglais Omai, oh ça s'écrit O-M-Y, toujours la difficulté là avec le français et l'anglais, quand on reste à Montréal, pas toujours facile, producteur Medix Abomedix euh, c'est qui c'est quoi on connaît pas ça chez Winman c'est le producteur qui ont fait la marque ICMR ICM euh ICM Terre aussi avec le Q10 Camo le produit qui s'appelle Prime le produit qui s'appelle Alto c'est pas des produits qu'on a souvent entendu parler euh, j'ai pas vu ça vraiment passer là, sur Instagram euh, j'ai pas entendu vraiment, c'est pas vraiment quelque chose qui a, qui a sorti du lot de la SQDC, les produits ICM, ICMR, ICM Terre, du producteur ABA Medix. Et ça, c'est des produits, là, euh, avec des prix variés, euh, 22, 90, 26, 90, 29, 34, vraiment, vraiment une gamme de prix, vraiment mélangé pour le, la même marque. Habituellement, SQDC, quand on a une marque avec plusieurs variétés, mais la même marque, c'est le même prix. Ici, là, beaucoup, beaucoup de variantes, là, euh, de variantes. 22, 26, 29, 34. Donc, c'est beaucoup de prix. Euh, donc, le producteur ABA Medix n'a pas seulement la marque ICM. Ils ont sorti aussi la marque. Medix, un peu comme Exo, ont sorti la marque Exo. Euh, et puis Medix ont sorti le Sour Tanji. Et le Sour Tanji dans une petite enveloppe blanche, c'est euh, quand même un produit assez récent qu'on n'a pas vu encore euh, chez Winman. Mais là, c'est quoi qu'on voit aujourd'hui? C'est quoi qu'on voit? C'est un produit de Medix. Et c'est une nouvelle marque, la marque Omi. Et j'ai nommé... Le couche cookie. Oui, les neufs ici sont vides. Celui-là, il est plein. Je le connais. Je l'aime. On l'ouvre. On l'ouvre, on l'ouvre. On va regarder ça ensemble. Euh, si je n'ai acheté beaucoup, c'est parce qu'il y a des points positifs. Mais croyez-le ou non, il y a quand même des points négatifs à ce produit. On ouvre ça immédiatement. Si on regarde le prix de ce produit-là, c'est 25$, là. vraiment, vraiment abordable. On connaît là, euh, les produits à Winman, on aime beaucoup le Pinko de Sandra Rafael à 30$. Euh, le Rockstone, c'est très cher, 46$. Euh, on connaît le Top 10 à Winman. Les produits, euh, le Ethos Glue à 32$. Donc, si on tombe à 25$, et savez vous quoi ça fait partie de mon top 10. Écoutez, ça a un petit goût de couche, croyez-le ou non. Sa qualité, la meilleure qualité, c'est qu'il est fort. Je le trouve très fort. C'est considéré un indica sur le site de la SQDC. Euh, je trouve qu'il y a les effets d'un indica ici, là, ma caméra. Je ne sais pas ce qui s'est passé, bro. All right. Donc euh, terpène dominante, limonène. Et ensuite, on a myrcène cariofilène. Donc, limonène-myrcène, c'est le duo. Le duo de terpène qu'on recherche. À chaque fois que je trouve limonène, myrcène, on a ce petit goût de couche euh, dans le cannabis. Et puis le cariophyllène à la fin, je ne le goûte pas. Euh, limonène, myrcène. je. je, je... C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Goût de couche, très fort. Point négatif, la qualité. La qualité euh, un petit peu sec. Mais, s'il vous plaît, mettez pas de Beauveda, mettez pas de boost. Il n'y en a pas. On n'en veut pas. On voit, c'est quand même des professionnels. C'est quand même des professionnels. Ils ne mettent pas de boost à l'intérieur. Merci, s'il vous plaît. Continuez comme ça. Euh, c'est à nous à se procurer un Boveda. Ou qui nous en donne un en main propre qui nous en donne en main propre, qu'on puisse l'utiliser à notre guise. Hein? Parce que la meilleure façon d'utiliser un Boveda ou d'un Boost, c'est de les laisser là pour une période de 12 heures. Pas de les laisser là euh, 14 jours sur les tablettes à l'SQDC. C'est un voleur de terpènes. Bon goût. Et puis pour ce qui est du pourcentage de THC. THC possible, là, c'est toujours fort, hein? Oui, oui. Entre 23 et 28. Toujours entre 23 et 28. Donc, pour ceux qui recherchent le taux de THC, euh, ben, vous avez gagnant ici, là. 25.3. Écoutez, il est fort. Il est fort. Il est bon. Peut-être un peu sec. Peut-être mettre une petite éponge. Humide. Peut-être mettre Goutte d'eau. Une goutte d'eau. Euh, Pleure d'orange. Pure de patate. Mais la plus de patate, ça donne un petit goût terreux. Pas laisser ça là trop longtemps. Il euh, est un peu sec. un peu sec. Mais maudit, 25$. Hey, euh, c'est. Tu sais, quand tu achètes à 35$, c'est 10$ de plus, là. 10$ de plus. Tu comprends-tu? Le couche cookie, on va regarder ça de plus près à la caméra. Ensuite, on en fume un. Mais euh, en 23 et 28 de THC, ça, ça va toucher des gens pour le THC. Euh, Limonène myrcène, écoute, on a-tu parlé du Limonène myrcène, Le duo par excellence de terpène. Pour ceux qui aiment le goût de couche. Limonène myrcène, Limonène myrcène, c'est incroyable. Moi, j'en reviens pas qu'il y ait 25$. OK, je pense qu'on a fait le tour. On va être prêt pour regarder ça eux pour les arômes naturels citronné épicé du tout du tout boisé boisé pas vraiment pas pin sapin là peut-être fraîcheur c'est plus le goût de couche fraîcheur mais les arômes c'est citronné pas un citronné comme le Délaisse là non, non, c'est pas épicé en tout cas. Peut-être citronné, euh, fraîcheur là, des bois, là, euh, fraîcheur du matin, brise du matin. Mais oublie ça, épicé. Il n'y a pas de cariophilène là-dedans. Là. C'est pas... Puis je sais pas personne qui va goûter du karyophylland là-dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire « Hey, tu pas les goûts comme tout le monde. Euh, »« Moi, je connais quelqu'un qui sent le cariophyllène là-dedans. » Non, non, non, non. Il n'y a pas d'épicé, il a pas de karyophylland. Asseyez ça. On regarde ça tout de suite à la caméra. Alright, gang. On est avec le couche cookie. Euh, des trichomes, il y en a. C'est sûr que la qualité, on dirait que c'est peut-être pas à point. C'est peut-être pas super... Mais le résultat, le buzz. Tu recherches un buzz, tu veux quelque chose de fort. Compétition Pink couche de San Rafael pour le buzz. Couche Cookie. Je te le dis, il est fort, man. c'est pas là un, un 27% là, comme le Sensi Star de Dubon Select. Non, non, non, non, non, non. Il est fort. Un vrai, là. Un vrai. 25$. Mais comme je te le dis, en ce moment, comme tu vois, en ce moment, c'est peut-être pas super appétissant. Mais il y a du tricôme, man. Il y a des petites cocottes un peu dures. Mais comme je t'ai dit, c'est 25$, man. Il gèle, il est bon au goût. T'es un peu sec. T'es un peu sec. Euh... Si ça te pas de mettre de gouttes d'eau, tout ça, peut-être. Peut-être le mélanger avec un si peu d'un autre produit, d'un autre cannabis qui serait peut-être un peu plus frais pour qu'il puisse mieux brûler. Alright. Couche-Cookie. Le voici. Le Couche-Cookie. Je recommande. Ça fait partie de mon top 10 euh, 2021. J'espère que tu as vu mon top 10 SQDC. 2020, une vidéo que j'ai faite, euh, en début janvier, va voir ça le SQDC top 10 à Winman. Le couche-cookie va être dans le nouveau top 10. À moins de nouvelle surprise, là, mais euh, on est chanceux d'avoir beaucoup de produits. Hein? C'est incroyable, euh, c'est incroyable. Beaucoup, beaucoup de nouveaux produits encore là euh, au mois d'avril. Côté, il est super bon. Il est super bon. Euh... Est... Il y a un petit peu de pinkush là-dedans. Il y a un petit peu de pinkush. Euh... Il est fort. Euh... Il est vraiment compétiteur au pinkush Jean-Raphaël. Pour 5$ de moins. 5$ et 50 sous de moins. C'est hey, 5$. C'est de l'argent. À un moment donné, c'est plus. Euh... 1,50$, tu sais. Tu sais, je sais pas c'est quoi pour trouver de l'argent, mais quand, quand, quand tu commences à en acheter, là, euh, 10 x 5, je sais pas si tu sais, il fait 50$. Là. On sait que le Pinko, je suis en Raphaël, à cette heure, a des boosts. Ça, il n'y a pas de boost. Imagine. C'est mieux ça, puis c'est moins cher. Non, ah, il est fort. Il est fort. <coughs> il a aucun goût d'épicé là-dedans. Fie-toi pas à ce qui est écrit sur le site de la SQDC. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'aiment pas le Karyophylline. Son goût, c'est pas du Ethos Glue, c'est pas du Pink Couch, de craft Collective. Son goût il n'est peut-être pas le numéro un, mais il est fort, il est bon. Il est bon au goût. Il est bon. Il est fort, man. All right. Je pense que tu as compris. Donne un pouce. Écris un commentaire. Euh, oublie pas, j'ai changé mon nom sur YouTube. Ça s'appelle Winman Pheno Hunter. J'ai changé de nom aussi sur Instagram. Même chose. Winman Pheno Hunter. Chasseur de phénotypes. Donc, euh, va t'abonner sur mon compte Instagram. Ça va super bien. Euh, mes stories, ça roule au bout. Et puis, euh, je ne sais pas si tu as vu ma dernière story qui te suggère d'aller voir la story à Canara Biotech. Wow, hein? c'est hot en maudit la musique, les lumières. Vraiment cool, man. vraiment cool. Donc, euh, oublie pas, Canara Biotech s'est rendu à euh, la bourse de croissance, donc plus de visibilité. Euh, ça ici, Abamedics, je ne sais pas si c'est à la bourse. Pense sûrement, peut-être. On va voir. ABBA, Médics, court, stock. Oh, oh, oh, oh, je pense que oui. Je pense que oui. Oh! Oh, my God. Ça se peut-tu? Attends une minute, là. Oh, oh, oh, attends une minute. Ça se peut-tu que la question en coûte 3 sous? Je m'en lancerai pas là-dedans, man. Toutes les ABBA euh, ICM Terre, ICM je sais pas trop quoi, man. On connaît pas ça, ils en vendent pas. Ça veut-tu dire qu'ils vont faire faillite, man? Est-ce que ce produit-là va leur sauver la vie? Allez, attends une minute, là. Canada House Wellness. Ça serait ça, ça serait eux autres qui auraient ABBA Ah, j'aurais dû me préparer avant la vidéo pour ça. Ben oui, je pense que oui. My God. CHV. Pensez ça. CHV.CD. En tout cas, 3 sous l'action. Alright. On va checker ça de plus près là, dans une prochaine vidéo. Canada House Cannabis Group. Qui aurait peut-être ABOMEDICS à 3.25 sous. Alright, je reste là-dessus. On s'en voit très bientôt dans une prochaine vidéo.